Mais pourquoi il marche sur place celui-là Wesh, qu'est-ce qui vous prend Ah merde, je suis prisonneur bien sûr. Mais pourquoi il est décédé lui Et que fou ce poulet par terre Wesh, elle s'est crue sur une patinoire la chauve C'est le gang des chauves ici ou quoi m'appelle Wesh, mais laisse-moi partir Frérot Nick Tam. Oh, un canard. Il fait quoi lui Il s'est cru dans Stranger Things What the fuck Mais il veut quoi lui Je suis tombé. Oh, un ange Ah Oh il est mignon. Miaou miaou. ça va être tout noir. Ta gueule, t'es bonne. Pourquoi il vole lui? Oh I believe he can fly.